Salut salut Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler astuces naturelles et efficaces contre le rhume. Alors j'ai un peu tardé à faire cette vidéo parce que en vrai ces derniers temps, ma soeur a accouché, il y a eu un gros festival d'éducation populaire où on a fait une super conférence gesticulée collective et qu'il fallait préparer tout ça. Et qu'en plus à ce festival d'éduc-pop, ben la salle n'était pas chauffée, du coup j'ai chopé un gros rhume, ce qui m'a donné une idée de vidéo. Donc, les astuces que je vous donne ici, c'est des astuces que moi j'ai testées, qui sont assez connues depuis longtemps. Euh, si vous tapez astuces de grand-mère sur internet euh, contre le rhume, vous allez tomber dessus. Alors, moi, depuis un moment, chaque année, euh, j'ai 2-3 gros rhumes dans l'hiver. Alors, c'est vraiment des rhumes où euh, ça fait pleurer les yeux en continu avec des énormes larmes dégueulasses pendant euh, une semaine, qui piquent dans le nez et tout. Et depuis l'année dernière, j'ai réussi à tous les éviter. Alors, Peut-être c'est juste une coïncidence, ou peut-être c'est la méthode miracle que je vais vous proposer maintenant. Bon, en vrai, je vais retirer cette écharpe, je voulais, je voulais avoir la tenue qui va avec le thème de la vidéo, mais en vrai j'ai trop chaud. Voilà. Alors la première chose que tout le monde connaît un peu, c'est de se faire des infusions. Et alors la base en général qu'on connaît, c'est miel citron, voire avec du rhum. Alors le citron, ça apporte pas mal de vitamines qui boostent un petit peu notre organisme. Donc quand on est malade, on est un petit peu faible, donc c'est toujours bien. Là, j'en ai plus parce que j'ai tout utilisé cette semaine. Mais donc du coup, vous pouvez mettre le jus d'un demi-citron. Alors le miel, ça aide à, à désinfecter la gorge. Et moi, on m'a dit, en fait, il valait mieux le manger à froid que de le faire chauffer, parce que ça tuait un petit peu ses propriétés. Donc après, vous pouvez en mettre pour le goût, mais en vrai, avec tout ce qu'on va mettre dedans, c'est de toute façon dégueulasse. Donc avec du miel ou pas, je sais pas si ça change grand-chose. Mais donc ça, peut-être plutôt le prendre, prendre une petite cuillère, juste faire fondre ça à froid dans la bouche. Après, l'élément indispensable pour moi, c'est le thym. Le thym Donc le thym, ça a vachement de propriétés pour désinfecter tout ce qui est voie respiratoire. Donc vous pouvez le prendre en infusion pour la gorge, mais euh, ça marche très bien aussi si vous en mettez dans de l'eau chaude et que vous faites une inhalation avec. Donc euh, prenez un bol d'eau chaude avec du thym, vous mettez une serviette par-dessus et là vous débouchez tout votre nez, ça marche très très bien. Ensuite, moi, comme j'ai tendance à jamais faire les choses à moitié et à jamais me limiter à ce qui marche bien et j'ai toujours envie d'en rajouter un peu plus... Et eh bien, il euh, y a une amie qui m'a dit qu'en vrai, toutes les herbes de Provence euh, marchaient très bien. Donc, euh, bah, j'ai pris tout ce que j'avais dans mon placard. Donc, j'ai pris de l'origan. <rire> j'avais aussi euh, un paquet d'herbes de Provence euh, qui est fini, du coup. Clou de girofle, ça marche très bien aussi. Et puis, euh, des épices euh, comme la cannelle, ça marche aussi. Pour que ce soit bien, bien dégueu, moi, en ce moment, je mets aussi de la sauge. Alors ça, c'est plus parce que ça a une action de régulation de la transpiration. Donc, voilà ça donne un petit goût vraiment dégueu à tout ça, comme ça, on a bien l'impression de manger un médicament. Et la psychologie, on sait que c'est important dans la guérison. Donc voilà, ça c'est pour l'infusion. Moi, je m'en fais au minimum deux par jour, matin et soir, et puis éventuellement euh, le midi. Ensuite, la grosse astuce que j'applique depuis l'année dernière et qui a fait euh, que j'ai évité tous les gros rhumes, c'est l'ail. L'ail, concrètement, euh, c'est... Euh, Connu comme un super truc antibactérien, enfin je sais plus comment on dit mais en gros ça tue tous les microbes, c'est génial. Et donc moi ce que je fais c'est que je, la, je coupe la gousse d'ail en petits morceaux et ensuite je l'avale comme des gélules en fait avec de l'eau. Alors c'est pas très bon, on sent pas forcément très bon de la bouche mais c'est pas quand on a un gros rhume qu'on va faire des bisous à tout le monde donc c'est pas très grave. Donc, quand j'en prends juste quand je sens les premiers symptômes du rhume, c'est-à-dire la gorge qui racle un peu, le nez qui commence à couler ou des choses comme ça. Euh, je me fais une cure d'ail, donc au moins matin et soir, voire une dans la journée aussi. Et c'est ça qui m'a permis d'éviter euh, tous les rhumes depuis l'année dernière, enfin les gros rhumes en tout cas. Après, il euh, y a toujours un moment où euh, on a un peu le nez qui coule et la gorge qui gratte, mais euh, j'ai évité que ça s'empire euh, complètement. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai rajouté euh, d'autres pilules miracles. Du gingembre frais, pareil, que je vais couper en petits morceaux. Et du curcuma frais. Alors, le curcuma, euh, pour que ça s'active, il faut le manger avec du poivre. Comme je l'ai dit, un médicament, c'est fait pour être dégueu. Voilà, après, euh, moi, j'ai la chance de faire un boulot euh, où je peux rester chez moi pour travailler. Et c'est vrai que quand on a les premiers symptômes du rhume, autant rester au chaud chez soi. Alors, c'est vrai que quand on a un boulot où on ne peut pas faire du télétravail, bah, on va pas se mettre en arrêt maladie juste parce qu'on a la gorge qui gratte, mais en vrai, ça peut éviter de tomber très malade et du coup d'avoir un vrai arrêt maladie long après. Donc si vous pouvez le faire, restez chez vous. N'oubliez pas d'aérer régulièrement votre appartement, parce qu'il faut éviter que les microbes restent confinés à l'intérieur. Euh, moi, je vous ai montré, j'ai des mouchoirs euh, lavables. Alors soit il faut en avoir beaucoup pour pouvoir euh, les changer très régulièrement, soit... Quand vous êtes malade, prenez des mouchoirs en papier et jetez-les parce que c'est un nez microbe. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire ce traitement de choc dès les premiers symptômes du rhume. Là, j'ai commencé à faire ça dimanche. J'ai commencé un peu tard parce que le samedi déjà, je sentais les premiers symptômes qui arrivaient. Et comme j'animais un atelier le samedi à un festival d'éduc-pop, j'y suis allée quand même, forcément. Donc je pense que ça s'est un peu installé et j'ai commencé un peu tard. Ce qui fait que encore aujourd'hui, j'ai un peu le nez qui coule. Donc ça a un peu traîné, mais euh, j'ai évité tous les gros symptômes. Et j'en suis restée à euh, une gorge qui gratte un peu et le nez qui coule. Donc ça va très bien. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous êtes paré pour l'hiver. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un pouce en l'air euh, en bas de la vidéo. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et moi, je vous dis à bientôt Thank you.